À l'avenir, nous aurons trois pistes, contrairement à ce qui se passe là aujourd'hui. On aura un nouvel outil, bien équipé, qui pourra recevoir des courses de Paris, euh, Paris Mutuel National et un centre d'entraînement privé qui recevra 100 box équipés et 20 box de passage pour les chevaux de la Martinique et de la Caraïbe. C'est énorme. L'idée, c'est d'avoir un hippodrome qui va changer le, le long terme. sera livré de ce côté euh, au mois de novembre et dès le mois de septembre, nous allons commencer les gros travaux pour la piste, pour la tribune. Fin 2023, les pistes seront achevées, il y a trois pistes et la tribune, six mois après, les travaux avancent convenablement Nous sommes satisfaits quand même d'offrir à la Guadeloupe une structure de ce gabarit-là. L'Empodrome constitue une aubaine de développement économique, pas seulement pour Hans-Bertrand, mais pour le Nord Grande Terre et pour la Guadeloupe tout entière. De l'emploi direct, mais aussi de l'emploi indirect. Et quand je dis direct, ben, il faudra entretenir les infrastructures, les chevaux, euh, toute la logistique, mais aussi indirect, parce que nous devons absolument saisir le fait que nous allons avoir beaucoup de flux de personnes à gérer. Il faut que ces personnes-là consomment sur place, euh, dorment sur place, et visitent sur place, de façon à créer des emplois connexes euh, comme dans l'industrie touristique. Nous aurons vraiment un, un écoleur régional à Saint-Jacques et c'est une fierté pour nous, Mais pour la Guadeloupe. Après la réussite, de aurons et Nenzo, le fort champion du monde. Eh bien nous mettrons une piste à disposition de la Guadeloupe pour la fierté de notre région.